Le Launchpad Mini MK3 me donne un accès instantané à ma session live. L'une des choses que je préfère sur le Launchpad Mini est le lancement de clips. Ces pads colorés correspondent toujours aux clips que vous avez dans Ableton. Si certains sont éteints, ce sont des clips vides. Mais ce qui est cool, c'est que si je lance des clips vides, je peux arrêter une piste. Ces boutons-ci correspondent au lancement de scène et me permettent de lancer une scène entière ou une ligne en même temps. Regardez. Cela vous aide à progresser sur votre piste. Stop. Et bam